Nous avons vu dans un précédent truc d'animation comment démarrer votre groupe en quatre étapes et vous avez été nombreux à me poser des questions sur comment convaincre quelques personnes de se lancer avec vous. Alors merci à Claire, à Mia, à Mikunda et à tous ceux qui ont fait cette suggestion qui donne aujourd'hui ce nouveau truc d'animation. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment trouver d'autres personnes pour se lancer avec vous. Alors peut-être vous partez de zéro, mais vous n'arrivez pas à avoir un petit groupe qui vient avec vous. Alors on va rajouter une étape supplémentaire, l'étape zéro. Elle va consister à clarifier votre projet et surtout à le présenter à partir de votre interlocuteur plutôt que à partir de votre point de vue. Alors pour cela, on va avoir plusieurs étapes. Tout d'abord, il faut savoir si vous voulez monter une communauté locale, c'est-à-dire avec plusieurs projets sur divers thèmes sur un même territoire, ou alors une communauté thématique, plusieurs projets fait à divers endroits. Alors divers endroits, ça peut être plusieurs villes, plusieurs lieux, euh, plusieurs endroits de la société ou de la collectivité. Et alors si vous avez effectivement euh, simplement un aspect local pour développer une thématique, à ce moment-là ça s'appelle plutôt un projet, mais là on va essayer de développer plutôt une grande communauté qui va rassembler plusieurs projets. Deuxième partie, il va falloir savoir quel aspect vous voulez traiter. Alors, quel thème, pour, si vous avez une communauté thématique, ça c'est simple, vous avez le thème, ou alors pour une communauté locale, eh bien ça peut être l'entraide, ou alors développer des projets qui ont du sens tous ensemble, ou des choses comme ça. Et puis après, vous allez organiser quelques rencontres, alors au café, alors ça peut être la machine à café si vous êtes dans une organisation, ou ça peut être tout simplement au marché du coin, au café, enfin bref, donnez rendez-vous à quelques amis, et mais donner rendez-vous à chacun individuellement dans un premier temps. Et donc vous allez rencontrer les uns les autres, peut-être aussi à l'occasion d'une soirée. Et puis vous allez leur poser la question, mais quel est ton plus gros problème sur le thème, la, la thématique que l'on a identifiée, donc l'aspect qui peut être l'entraide ou le développement de projet, etc. etc. Et alors écoutez bien ce qu'il va vous dire sur son plus gros problème. Écoutez, prenez des notes, parce que là on va avoir vraiment un petit trésor. Alors vous allez faire ça plusieurs fois et puis après vous allez collecter tout ça, rassembler tout ça pour essayer de comprendre deux choses. Premièrement, les difficultés rencontrées, c'est-à-dire c'est le point de vue des personnes. Peut-être des choses qui, si vous êtes habitué à ce thème-là, eh vous semblent simples, sont peut-être les points de départ. Même si ça vous semble être pas être des bons points de départ, eh bien non, ce sont leurs points de départ et on va le respecter, on va partir de là. Et puis aussi, vous allez avoir des éléments de vocabulaire pour pouvoir utiliser des vocabulaires proches de la façon dont eux parlent. Alors C'est d'autant plus vrai si vous êtes expert sur votre domaine où on a tendance de temps en temps à, à trouver les bonnes questions de départ alors que justement, eh bien, la question de départ, c'est celle que l'on a, celle que l'on se pose. Et puis on a tendance aussi à avoir un vocabulaire qui n'est plus du tout le même que celui des autres. Et bien après avoir fait ça, vous êtes prêt pour la première étape, c'est-à-dire le noyau de démarrage, constitue le noyau de démarrage. Peut-être vous leur en avez déjà parlé d'ailleurs lors de la première rencontre hein, que vous souhaitez monter quelque chose, mais vous êtes focalisé d'abord sur les bons points de départ. Et du coup vous allez pouvoir revenir vers des différentes personnes que vous avez rencontrées et puis leur parler avec le bon vocabulaire et le bon point de départ peut-être même rajouter quelques personnes à qui vous allez pouvoir en parler plutôt en direct, plutôt en personne à personne et surtout, eh bien, euh, au XXIe siècle, nous sommes tous très pris. Alors vous allez insister sur le fait que chacun peut s'impliquer comme il le souhaite. Il ne s'agit pas de, de dire, voilà, euh, en participant à ça, il faut absolument tout faire. Rappelez-vous, les observateurs que, euh, sont nos amis, hein, donc les, les personnes qui ne, ne suivent pas tout, et même dans le noyau de départ, eh bien, ça peut arriver, c'est très très bien. Par contre, vous allez insister aussi sur le fait que cette, cette communauté, grâce à la mutualisation, grâce aux échanges, eh bien, de leur faire gagner plus de temps qu'elle ne leur en prend, et donc chacun va pouvoir s'impliquer au niveau de ce qu'il gagne comme temps bien sûr alors à vous de jouer à vous de jouer vous allez donc commencer à rencontrer quelques personnes discutez en à droite à gauche Prenez le temps, euh, essayez à chaque euh, fois que vous rencontrez des personnes de leur poser euh, le, ces questions sur euh, la, la plus grande difficulté qu'ils rencontrent dans le domaine sur lequel eh bien vous voulez développer votre communauté. Et vous allez voir que de plus en plus, ça va vous, vous sembler facile. Prenez des notes parce que vraiment, ce sont des véritables trésors. Et puis comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté si vous ne l'avez pas encore. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation.